Bah je crois, moi j'en suis persuadé qu'on a tous du potentiel, qu'il faut juste qu'on trouve son terrain de jeu. On travaille beaucoup dans cet aspect des de, de confiances en soi. On est fondamentalement convaincu qu'on a tous un projet sur terre. On a tous un truc magique à l'intérieur de nous. Un jeune, euh, c'est un talent à l'état brut. Il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir lui ouvrir des portes, il faut pouvoir lui offrir des opportunités. Cette fondation, c'est vous l'avenir, c'est d'abord la réaffirmation d'engagement de la Société Générale. C'est que chacune et chacun a du potentiel et que l'enjeu c'est justement d'aider à, à le révéler. En nous concentrant en particulier vers les jeunes, c'est un message positif, c'est un message d'optimisme que nous envoyons. Confiance. Lumière. Optimisme. Humanisme. Diversité et rencontre. Jeunesse, soutenir, révéler, respect, courage, bienveillance, égalité des chances. Merci pour votre confiance, votre loyauté à nos côtés, sachez que vous pouvez compter sur nous.